Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, on va faire finalement danse de fraises, review numéro 215. Toujours un plaisir, danse de fraises euh, attendu de tous les abonnés de Weedman. On va pouvoir dire salut au chat, ça c'est le petit bébé Indy, ici, et puis vous connaissez Loki, le gros euh, matou. Donc, euh, les chats, là, j'ai modifié un peu mon setup pour qu'on puisse euh, voir un peu plus des chats. Avant, là, avec les contenants de cannabis, c'était un petit peu plus difficile là, de voir euh, les deux mascottes. Euh, durant cette vidéo, on va annoncer là, les 15 finalistes pour euh, le concours de... du fameux T-shirt. Hein? Je vais faire tirer un T-shirt euh, Weedman. Euh, J'attends le facteur. Et puis, ça a été un concours euh, assez discret. Euh, j'ai passé le concours là, dans une des vidéos passées. Une vidéo peut-être pas trop trop populaire, mais je voulais absolument que le T-shirt se fasse euh, gagner par un, un abonné là, qui, qui regarde les vidéos là, du début à la fin. Donc, j'ai posé la question, quels étaient les deux cannabis de la compagnie Namaste que j'avais reçu tout dernièrement du facteur. La réponse était dans une autre vidéo auparavant. Donc il y a 15 personnes qui ont été capables de trouver euh, la réponse. Je ne ferai pas le tirage du t-shirt dans cette vidéo. On va faire le tirage dans la prochaine. Euh, donc les 15 finalistes sont Dude X Max, QC Bob Marley, 48 4823. Don Max. Et puis, j'ai vérifié si Dude Max et Don Max c'était la même personne et ce n'est pas la même personne. Donc, la cinquième personne, Nin, non, Ninfo Weed 420. Sixième personne, Elise. C'est ça le nom. Ensuite, on a Time for 25. Beauregard Yannick. Yves Lachance. Ghost R1 D 2 qc AC AQ Yannick Rabouin smae 00 Foxy de 1240 et Danny Girardo. Donc ces 15 personnes-là, euh, je vais écrire les noms sur un papier. Je vais mettre ça là. Euh dans un bol et puis on va faire le tirage dans une vidéo. Bonne chance à tout le monde. Je suis vraiment content euh, qu'il n'y ait pas eu trop de personnes. Je voulais quand même, là, quand j'ai commencé à rentrer les réponses, là, je me suis dit, oh, j'espère qu'il n'y aura pas une centaine de personnes parce que là, tout écrire les noms, euh, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc, le concours va pas durer trop, trop longtemps. Et puis, euh, j'ai vraiment hâte là, de savoir qui, qui va gagner. C'est un T-shirt de qualité et... Euh, ça va être livré par la poste, là, euh, tout à fait gratuitement. J'ai vraiment hâte aux prochaines vidéos. Dans Danse de fraises, on va aussi ouvrir euh, trois cadeaux euh, d'abonnés. J'ai un cadeau qui vient directement là, de la SQDC, un produit que j'ai jamais essayé à Winman. J'ai un cadeau aussi, je pense, qui vient de Joliette. Et un cadeau de OG Puff officiel. Non, vous connaissez OG Puff qui m'envoie souvent là, du cannabis 4A. Euh, toujours toujours de la grosse qualité que le goût gazi que je recherche euh, car c'est mon, vraiment mon arôme préféré écoutez on va, euh, on va ouvrir des cadeaux tout de suite on va ouvrir des cadeaux tout de suite euh, putain, on va ouvrir ça ici ça vient de Joliette ça vient de Joliette je pense que c'est euh, on va ouvrir ça, je ne vais pas faire d'erreur je ne vais pas faire d'erreur donc on, on va ouvrir ça tout de suite Merci hein, pour les cadeaux les gars, merci ben gros, euh, ça ici, danse de fraises, je, je me suis acheté ça avec euh, grâce au Patreon, donc je remercie remercier les Patreons là, euh, qui m'encouragent à tous les mois, euh, ça, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup, on essaye ça bientôt, donc on va ouvrir un paquet, ça sent, ça sent, ça sent le cannabis. Bon, je vais passer euh, déchirer l'enveloppe. C'est bon signe ça sent à travers. My God, il y a du stock là-dedans, mon ami. J'ai une lettre d'amour en plus. Ben, y a un gros merci. Il hey, y a du stock là-dedans, mon chum. On va lire la lettre d'amour ensemble. Oh, ça vient d'un punk. Salut, man. Ici, les, ici, les échantillons de Joliette. Tels que promis. Ils ont été poussés par un membre de la gang. Oh, Ils restent dans l'anonymat. Mais si tu veux les essayer et faire une vidéo pour les analyser, ce serait pas pire. Donc, il y a un OG, un skunk numéro un, Purple Cush, Jolico, Jolico, Joliette Punk, Appel, Appelle Mam, en tout cas, vraiment, vraiment content, on va regarder ça vite, vite. Oh, Seigneur, ça sent poivré, oh, man. Ta tabarouette, c'est quoi ça? C'est quoi cette sorte-là, man? Tabarnouche! Jolico! Tabarouais! C'est pas vrai ça même! T'as-tu mis du poivre dedans? Tabarnouche! Aïe aïe aïe aïe aïe! Du OG! J'ai peur, j'ai peur! Ça c'est quoi celle-là? Purple Cush, Purple Cush, c'est ça que t'as écrit? Skunk numéro 1. On va commencer avec le skunk numéro 1. Je connais un peu moins celle-là. My god, jolie co là, man. Putain, man, t'as-tu mis du poivre sur tes ziplots? Ok, on... on va y aller avec le purple couche. Mais le joli là, c'est cariofilant, ça, man. Putain, comment il s'en bon, mais mais. Euh... Alright, alright. puis le OG, je vais sortir les lunettes pour OG, là. On va voir si c'est du 4A+, avec les lunettes qui ne mentent pas. Et oh my God, hein? OK. Il est beau, par exemple. Mais les arômes sont bizarres. Les arômes sont bizarres. Ton Oji, est beau. Il est très beau. Très beau. Mais l'arôme, est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. On va regarder la grosse cocotte ici, là. C'est beau, c'est beau. Ok, on va mettre ça de côté. On va faire ça là, en temps et lieu. Un gros merci. Euh, la gang de Joliette. La gang de Joliette. Mais ben, le Jolico, là. Ouh, ça donne un cariophylène à l'os, man. Je pense que ça, ça représente le Filen. On met mettre ça de côté. Merci à la gang de Joliette. Parfait. Donc, on va ouvrir euh, le cadeau de OG Puff. Et puis on va finir avec le cadeau de la SQDC. Donc, OG Puff, ça va être euh, quatre variétés qui aura pas d'arôme de cariofilène. Il y aura... c'est euh, comme il n'y a pas de cariofilène dans les produits de OG Puff Official. Il y a une lettre d'amour, il y a une lettre d'amour. OK, hey, la lettre, je pense qu'on va... Euh, on va lire ça, on va lire ça. right. OK, ça a vraiment été euh, emballé. Oh! OK. Donc, on va lire la lettre. Salut, Winman! Je veux premièrement... Envoyez de la force à tous ceux qui nous écoutent. Les temps sont durs, mais on garde la tête haute et c'est beau à voir. Force à nous. Entrons dans le vif, dans le vif du sujet. Tu, vas, tu as devant toi 4 Strain 4A ⁇ Wedding Cake. Vous connais ça, le wedding cake, hein? Hein, C'est euh, Ça a fait partie de plusieurs croisements de, de produits que j'ai eus là, des abonnés. Un croisement entre le Girl Scout Cookie et le Cherry Pie. Entre 19 et 21 de THC en général. Deuxième variété, Black Fin Tuna. Un croisement entre le Eriwana et le Lambs. Bread, Lamb's Breed, entre 21 et 23 de THC en général. La troisième variété, Dallas Bentley OG, un puissant indica entre 22 et 25 de THC. Et le quatrième, El Chapo OG, un croisement entre le Face Off OG l'autre je sais pas que c'est écrit là, là le SFVOG et le OG Couch entre 23 et 24 THC celle-là je l'ai pas compris enfin, c'est pas grave ok, donc je pense que là euh, OG Puff officiel OG Puff officiel c'est un rappeur québécois euh, il a son site YouTube donc il fallait voir là, ses chansons sur son euh, compte YouTube, il y a aussi un compte Instagram comme Weedman utilise beaucoup sa story. Donc, allez voir ça. Euh, maintenant, tu es tout équipé pour écouter mon nouvel album. Donc, euh, son euh, banger list, il y a le DJ Smokey, Reactivate. DJ Smokey, Lift and Inhale. Mais ça, je sais pas si c'est des chansons qui a eu des... Euh, comme DJ Smokey, je sais pas si c'est... C'est un gars qui a été avec OG. Oh. Je sais pas si DJ Smokey, c'est un gars qui est avec OG Puff officiel. Donc, ça, je voudrais juste comprendre. DJ Smokey Reactivate. DJ Smokey Lift and inhale. Loud Lord Bag Music. Euh, là, après ça, j'ai la misère à lire ton affaire. Euh, 808 Mafia Gaucha. Loud, Loud and Lord versus Slight DSL, la vous à comprendre, Lotus, Loud Loud, et puis, Loud Lord, Level Up. Maintenant, tu es tout équipé pour écouter mon nouvel épisode. Space Weed, qui est disponible sur Spotify, iTunes, Google Play, Bandcamp et YouTube. Bonne fumette, mon Weedman. c'est un petit cadeau, comme tu les aimes. Gazi, c'est vraiment un, un arôme, c'est pas fruité, euh, c'est vraiment gazi, c'est vraiment différent, là, c'est comme un peu le pink kush, c'est des, des, des, des petites variantes de pink kush, tu comprends? Regarde c'est quoi celui-là? Blackfin tuna. Euh, profite en j'ai sélectionné les meilleurs buds pour que tu puisses montrer aux gens la beauté du Real Gaz. Voilà, il est maintenant de goûter. Go, follow OG Puff official. Peace. Un gros merci, mon ami. Ah, écoute, c'est de la qualité, c'est la qualité. Blackfin tuna, je viens de le sentir. Ah, j'ai gars, je veux sentir tout de suite, Je veux sentir tout de suite. Wedding cake. Ah, oh, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est... Tu vas être gelé quand tu vas fumer ça man. Tu le sens le style. Euh, Dallas. Dallas Bentley OG. Bentley, je pense, c'est une marque de voiture de luxe. Je vais ouvrir ça, j'ouvrirai ça. Je sais qu'il y a un peu d'air qui rentre là-dedans. OG pop Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et ici, là, on a le El Chapo OG. Ah, ok ok, ah, écoutez grosse vidéo, je sais qu'on n'a pas encore entamé la euh, danse de fraise, ça s'en vient. Alright, ça va être écœurant. Je mets ça de côté, merci à Pop officiel, merci à la gang de Joliette. Ça va faire euh, beaucoup de vidéos à faire. Et puis, euh, ça m'aide beaucoup, beaucoup là, à avoir plus de variétés, plus de vidéos. Et puis, euh, on enchaîne. On enchaîne. oj Park, j'espère que j'ai bien dit là, ta liste de musique. J'ai un petit peu de la misère à comprendre. Là. Euh, Banger list, je ne sais pas si c'est des chansons que tu aimes ou si c'est ton album euh, lui-même. Donc, euh, reviens-moi sur Instagram et puis euh, dis-moi s'il y a des petites choses que j'ai mal dit. Pardon. Ok, les boys. Donc, on a appris les 15 finalistes pour le concours du T-shirt. On va faire le tirage à la prochaine vidéo. On a ouvert le cadeau de Joliette. On a ouvert le cadeau de OG Puff officiel. Et maintenant, on va ouvrir le cadeau d'un abonné qui m'a donné un produit de la SQDC que plusieurs d'entre vous veulent que je me procure. Merci pour le cadeau. On ouvre ça. J'espère qu'il y a un petit message à l'intérieur. Non, il n'y a pas de petit message. Ça vient de Dominique, mais un autre Dominique, un nouveau Dominique. Hey les boys, Island Sweet Skunk Flambant Neuf. Un gros, gros, gros merci à Dominique. Produit de la SQDC, le nouveau produit de San raphaël euh, On pensait qu'il ressemblait beaucoup au Cabaret. Peut-être qu'il y aurait des petites différences avec le Cabaret. Euh, un autre produit là, euh, de la compagnie. Med Relief, Med Relief, c'est en haut de San Rafael, et c'est en haut de de, de, de, de, de Altavi. Ok les boys, euh, on met ça de côté la vidéo, c'est pas le Highland un gros merci. Et puis euh, pour ceux qui veulent me faire des cadeaux de produits de la SQDC, euh, on sait que des fois ça peut être un peu compliqué pour le transport, quoi que ce soit. Euh, ben vous pouvez euh, carrément là euh, Carrément peut-être me faire un don et puis moi je vais me procurer le produit et puis je vais dédier la vidéo pour vous. Donc quand je vais faire la vidéo, ben, je vais remercier euh, Dominique. Donc euh, un gros merci pour tous les gars. C'est du gros cash. Il y a bien du monde qui l'attendait, celui-là. Euh, là, présentement, j'ai plusieurs cannabis à essayer. Ça s'en vient. Allez voter, allez voter. J'ai présentement là, sur mon oui d'indicomment, hein, mon compte Instagram, un petit concours pour euh, choisir la prochaine vidéo. Présentement, c'est deux produits d'exo. De, Donc, euh, dans quelques jours, je vais mettre le concours pour, si vous voulez, j'essaye le produit de Sandra le Highland Sweet Skunk, ou une autre vidéo comme le Marley Vert Blue Dream, exemple. Ok, ben gros merci, euh, grosse euh, soirée de cadeaux, euh, c'était les cadeaux du mois de mai, euh, vraiment, vraiment, euh, je suis vraiment choyé. Donc, euh, je me suis procuré danse de fraises, j'ai payé 30$ et 20 sous, euh, taux de THC possible sur le site de SQDC entre 15$ et 21$. Et là, quand on regarde, quand on regarde sur le contenant, c'est indiqué d'une autre façon, ce n'est plus de la même façon. Là, maintenant, ils ont écrit ça en millilitres. Euh, je pense qu'il faut tout simplement tasser la virgule. Euh, 212 milligrammes par gramme. Donc, 212. Donc, je pense qu'il faut tout simplement tasser la virgule. On aurait, là, 21.2. Donc, le gros site, là, 21.2. 21.2. C'est plus que le 21. On va pas chialer, mais, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas la SQDC. Entre 15 et 21, j'ai 21.2. C'est ça, ça ne marche pas, ça marche pas. Je suis vraiment content, vraiment content. 21.2 c'est plus haut que, que c'est possible d'avoir. quest euh, Ce qui est qu'est-ce qui est de la terpène principale, terpène dominante, le myrcène. Euh, je pense que le myrcène c'est vraiment ma terpène préférée. Quand on fait un petit peu de recherche là, sur la terpène à Myrcène, c'est vraiment une terpène qui, qui nous relaxe, qui, qui nous endort un peu. Euh, si on lit ici là, un petit peu, euh, ils disent que ça a un petit peu un, un goût terreux, humide, euh, un peu là, herbal. Ils nous disent aussi que s'il y a plus, plus de 0.5%, même pas 1%, là, même pas 1%. S'il y a plus que 0.5, la moitié de 1%, ben, ils disent que le Myrsen va être vraiment efficace et puis que ça va nous nous relaxer, nous endormir, là, comme le fameux Pink Kush, là, qui nous écrase. S'il y a moins de la moitié de 1%, s'il y a moins que 0.5%, même pas 1, la moitié de 1, le Myrsen ne sera pas vraiment efficace. Au contraire, il va être efficace de l'autre côté, plus le côté sativa. Euh, Je suis un petit peu surpris là, que la myrcène soit la terpène la... dominante, parce que « danse de fraise », me semble ça le dit, « fraise euh, », me semble que ça devrait être un goût fruité. Donc, quand on regarde en bas, l'arôme, pourtant, l'arôme, ils nous disent « fruité ». Habituellement, euh, le fruité, euh, quand on fait un peu de recherche sur les terpènes, ça nous amène au terpinolène. Je sais qu'un le terpinolène, ce n'est pas seulement les fruits, euh, écoutez, quand on fait un peu de recherche dans les terpènes, ça commence à être vraiment mélangeant. OK? Là, je vais essayer de vous en parler en 30 secondes. OK? Mais là, faut pas qu'on se perde. OK? Vous êtes prêts? OK. Je suis déjà prêt, là. Je suis déjà perdu. L'inalol. OK? Le L'inalol, là, ça n'a rien à voir avec danse de fraises, mais je veux t'en parler, OK? L'inalol, c'est ça qui donne le goût de la fleur, la lavande. Okay? Moi, j'ai bien de la misère avec la lavande et le lila. Okay? Moi, j'avais mis ça dans le même paquet. Lavande, lila, linalol. Mais non, euh, linalol, c'est la lavande, mais il paraît que le lila, c'est dans le terpinalol. Et puis, le terpinalol, c'est le fruité, le goût de la pomme. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention quand on parle de terpène, euh, comme on parle aussi là, hopes, euh, hopes en anglais c'est le houblon. Euh, on retrouve le houblon là, euh, dans le myrcène. On retrouve aussi le houblon. Euh... Écoutez, j'ai regardé plusieurs euh, dans da, da le humulène. Le houblon, on le retrouve dans le humulène. On le retrouve dans le myrcène. Donc, faut vraiment euh, faire attention quand on parle de terpènes, parce que on a toutes pas mal un petit peu raison. Euh, ça dépend vraiment des pourcentages. On est dans les débuts des terpènes. Écoutez, si vous regardez là, 10 sites différents de terpènes, des fois, il y a beaucoup de ressemblances. Il y a beaucoup de ressemblances, euh, c'est inévitable. Mais il y a des petites différences d'un site à l'autre, et puis ça peut porter à confusion. OK donc, on va revenir aux danses de fraises. J'ai vraiment hâte de fumer. Je sais que vous avez hâte de voir le cannabis à l'intérieur de ça, mais je veux vous en parler. Euh, danse de fraises, ça sort d'où? Ça sort de, de la compagnie Sundial Grower. Sundial Grower, ils ont trois marques, euh, trois euh, gammes de prix. Donc, j'imagine trois qualités. Euh, leur euh, haute gamme avec Sundial Grower, c'est Top Leaf. On a goûté aux couches rosées, hein, le fameux pink couche, couche rosée de top leaf à 41,60, euh, qui, qui, qui, qui est correct avec son prix, euh, qui est en bas de broken coast, ça c'est sûr, euh, qui, qui se bat un peu avec Grell, mais Grell à 37 dollars et 50 je crois, euh, à cote, à cotes euh, top leaf euh, avec leurs 41 dollars et 60. Donc euh, Sundial Grower, euh, on leur marque Sundial Grower. Pareil comme EXO, on leur marque EXO. Donc, Sundial Grower on Top Leaf. Haut de gamme à 41,60. Ils ont le Sundial ici. qui ont deux produits Sundial. Ils ont le Danse de fraises à 30 et 20. Et puis il y a aussi, euh, vous connaissez là, Emeute. De citron, on pensait là, que c'était une joke. Non, émeute de citron, ça existe vraiment. J'ai commandé euh, du facteur. Le facteur va m'apporter émeute de citron. Le deuxième produit de Sonzia Grower, euh, très bientôt. Donc, 41,60$ le haut de gamme. 30$ 30,20$ leur gamme euh, euh, régulière, si on pourrait dire. Donc 11 dollars de différence entre le Sundial et le Top Leaf et leur bas de gamme, mais c'est le Grassland. Un Grassland à 22 dollars 90, donc presque 23 dollars, 7 dollars de différence avec le Sondial. OK, euh, Quand on va revenir là, je vous rouvre ça tout de suite. 30 dollars et 20, on parle du myrcène, mon arôme préféré. On ouvre ça ensemble les terpènes euh myrcène la dominante cariophilène, la deuxième dominante, on sait que le cariophilène, c'est l'arôme, le terpène que j'aime euh, le moins, le moins. Euh, donc, est-ce que le cariophilène va maganer le qui va faire en sorte que j'aimerais pas le cannabis? Et puis, l'arôme fruitée, là-dedans, il est où? L'arôme fruitée, il est où? Euh, pourquoi que l'arôme fruitée a pas amené euh, la terpène terpinolène? OK, les boys, on ouvre ça ensemble. Non, attendez. Faut que j'aille me moucher. Alright. Je suis de retour. On ouvre ça. Danse de fraises. Arôme fruité. Myrcène. Ah, pas que le cariophilène est loin. Ah, ça sent, ça sent. Ah, ça sent. Il y a du stock là-dedans. Ça sent fruité. Euh... <rire> Un petit boost. Ça sent peut-être un peu la fraise. Pourtant, il y a du monde sur Instagram. Il n'y a personne qui m'a dit que ça goûtait la fraise. Mais ça sent fruité. Ça sent fruité. C'est ordinaire comme copain. On regarde ça ensemble. Alright. On regarde. Alright gang, on est de retour, écoutez, euh, plus qu'ordinaire. Vraiment plus qu'ordinaire. On sait qu'à la SQDC, on a des produits à 20$, 23$. Rien, rien, rien à impressionner. Personne à ces prix-là. Euh, à 30$, il euh, y a du tricôme, on est content, on est trop content. Mais il n'y a pas rien d'extraordinaire. On connaît les produits San Rafael avec le, leur jeu de couleurs. Là, les, les cocottes qui sont vraiment qui se démarquent. Ici, là, j'ai un petit peu de misère, là. La caméra shake. Bon. On voit le tricôme, c'est bien. C'est bien. Un petit peu de feuilles sucrées, euh, mais c'est vraiment correct. Coca de danse, pour ce qui est de l'humidité, trop sec. Vraiment, bah. Euh, trop sec. Écoutez, il y avait même un, un boost, un produit boost là-dedans là, pour humidifier. Et puis, euh, c'est pas résineux. Non, c'est pas résineux. Donc, n'allez pas presser ça là, avec une presse pour en essayer d'extraire euh, de la rosin. Vous allez être très déçus, j'imagine. Donc, euh, rapidement comme ça, ce qui est du look, tout ça. Euh, Concorde dense, comme 48 nord, euh, du tricône. Mais... Euh, est-ce qu'on pourrait avoir euh, ces produits-là à, à 26, 27 euh, J'imagine que oui. J'imagine que oui. On va voir euh, dans l'avenir euh, s'ils baissent leur prix. Donc, euh, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. On va goûter ensemble, là, danse de fraises. Alright, content de vous revoir. Donc, on va vraiment essayer ça, là, le fameux danse de fraises. Euh, pour vous donner une idée, je sais que ce n'est pas évident d'avoir des produits de l'Ontario. Mais vous vous rappelez du vidéo... Euh, que je viens de faire dernièrement le produit de kiwi cannabis euh, le Kali orange le cadeau le cadeau que Jean m'avait fait ben danse de fraise il ressemble beaucoup beaucoup euh, visuellement le même look euh, vert avec un genre de justement orange à l'intérieur puis pourtant euh, vu qu'ils ont le même look euh, ça devrait peut-être peut -être, être le même prix même gamme de prix Pourtant, celui-là, 30 et 20 et puis le produit de l'Ontario, je pense qu'il était 25 et on sait que l'Ontario, c'est toujours plus cher. Donc, euh, d'après moi, dans de fraises, c'est trop cher, c'est trop cher. Ça, ça, ça, ça, ça goûte de fruité, ça sent fruité, euh, c'est le fun, hein, fruité, sucré, là, euh, je mets un petit peu ça tout dans, dans le même bateau. Euh, ça ressemble vraiment à... je me rabats toujours avec le CBD étoile polaire pour qu'est-ce qui est, là, du goût, le sucré, fruité. Donc, comme ça, là, le cariophilène, il n'y a pas de l'air est vraiment très présent. Et puis, là, le myrcène, est-ce que ça va vraiment faire effet? Considérons un hybride. Donc, s'il y a beaucoup, beaucoup de myrcène, ça va avoir fait plus l'effet euh, sédatif là, qui endort, donc euh, ce qu'on connaît là, de, du buzz indica. Mais s'il n'y a pas beaucoup de myrcène, vraiment peu, le hybride, il va tirer un petit peu sur le côté sativa. Parfait. On va mettre le cote. le cut en carton. Donc, merci à tout le monde de m'encourager. Merci à OG Puff, là pour euh, les cadeaux que tu m'as donné, mon ami. Merci à la gang de Joliette. Et puis, merci là, à, je pense c'est un nouveau Dominique qui m'a donné le produit de la SQDC. Island Sweet Skunk, le nouveau produit de San raphaël On sait que le cabaret, la variété du cabaret, cabaret c'est un produit de Altavi. on en a parlé tantôt, c'était du Island Sweet Kong. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question est-ce que le Island Sweet Kong de San Rafael va remplacer le cabaret? Et puis je pense que le cabaret est encore disponible à l'SQDC. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils s'étaient procuré le cabaret euh, dernièrement. Donc... Cabaret, cabaret, donc il est encore, il est même en ligne et en succursale. et puis on peut même se le procurer en 15 grammes, c'est ça que quelqu'un m'avait dit, j'avais vraiment été surpris, mais euh, cabaret de Altavi, c'est en 15 grammes et en 3.5, en 3.5 c'est 34 et 30, donc 4 dollars et 10 sous de plus que Sondial. Grower pas rapport, ça pas rapport, je suis en train de me mélanger avec le Island Sweet Con. On va l'allumer, on va l'allumer, ça va arrêter de mélanger. Là on est avec Sunzia Grower avec danse de fraise, un goût fruité à 21,2% THC, plus haut que qu'est-ce qu'on peut avoir. Est-ce que le myrcène va être présent? Danse de fraise. Merci à tout le monde qui m'encourage. Merci à mes Patreons. Le goût est correct, mais un peu cher, hein, je pense, un petit peu cher. On l'avait dit, il est un peu sec. Euh, le produit Boost et le produit Boveda, je pense que c'est un peu différent. Euh, le Boveda, quand il est vraiment euh, pas expiré, mais quand il est, il est plus bon finalement. On sent les granules à l'intérieur du Boveda, la petite pochette d'humidité au Boveda. Tandis que Boost, c'est un gel. Hein? On dirait que c'est un gel. Puis, on dirait que le gel est plus euh, dur. Euh, il était vraiment plus dur, là, moins malléable. On va regarder la date d'emballage. Euh il brûle mal, il brûle mal un petit peu ici là. Il était sec, il était vraiment sec. Pourtant il y avait un boost. Pourtant il y avait un produit pour le humidifier. Il n'y a pas un goût de fraise là, qui est explosif, tu sais. Donc 21.2 de, de THC, vraiment surprenant. Emballé le 31 janvier, donc vraiment là au début de l'année. Euh, on est présentement au mois de mai, donc tout février, mars, avril, donc euh, trois mois et demi. Trois mois et demi, j'ai de l'air à accepter ça hein, quand on sait que j'ai ouvert un paquet là, un contenant qui avait 11 mois et 11 mois et deux semaines, pratiquement un an. Euh, Je vais me considérer chanceux de fumer un produit, il y a seulement trois mois et demi euh, de, de, de, de date. J'ai pas l'impression que le myrcène est super présent. Euh, si les terpènes n'avaient pas été écrites. À cause du goût fruité, j'aurais dit terpinolène, puis pourtant la terpinolène n'est même pas dans les 5 euh, terpènes les plus importantes du danse de fraises. Donc, on va attendre là, émeule de citron, le deuxième produit là, euh, de Sandial Gourou. J'attends ça du facteur. Euh, on m'a dit qu'il était bon, on m'a dit qu'il était bon. Mais danse de fraises, euh, je vais-tu donner une note de passage? Le produit était sec. Euh, la cocotte est belle, mais c'est. Elle se démarque pas. Elle se démarque pas. Euh... Je vais regarder les gammes de prix parce qu'à 30$ et 20$, c'est le, le prix de Saint-Raphaël, Dela la Pink Kush. Moi, si quelqu'un m'offre du danse de fraise, je vais en je vais en fumer. Est-ce que je vais m'acheter du danse de fraises? J'ai acheté le pinkush avant, j'ai acheté le Delayse. Euh, on va regarder la gamme de prix. C'est ça que je veux savoir. C'est quoi les autres compagnies, euh, les autres produits qui y a l'entour de 30$? Donc, euh, prix en ordre croissant. On va aller à page numéro 5 page numéro 5, on est rendu, là, à 28 dollars. Euh, donc, on a tous les produits riff. Euh, je me suis procuré dernièrement, là, du, du euh, hawaii, her break. Je vais le recevoir très bientôt. Le tangerine dream est à 28 dollars et 20. cookie, j'aime le goût, mais on connaît l'histoire du avigani cookie. Il y a un an d'usure, donc, commande tout pas ça. Les produits Power Plant, Couche-Couche, les produits de 48 Nord. Euh, du bon Select. Quelques produits de Namasté. Donc, euh, beaucoup de compétition à 30$. Beaucoup de compétition à 30$. Euh, les produits 7 acres. Les produits 7 là sont vraiment beaucoup aimés des abonnés Winman. J'ai essayé. Euh, un ou deux produits de cet arc, j'en ai un troisième qui s'en vient, je pense que c'est le Jack Hayes là, qui s'en vient, du facteur. Euh, le Pink Cush qui, qui est disponible de Saint-Raphaël, euh, le meilleur produit de la SQDC. Des produits que j'aime pas, que j'aime pas les arômes, pardon, c'est les produits Edison. Y a pas vraiment euh, y a pas personne là, qui a commencé à tomber en amour avec les produits Edison. Hein, on parle de la Strada, Rio Bravo, Casablanca, City Light, Eldorado. 33 60 avec Edison. Et eux, là je pense que c'est Organigramme, euh, la marque en haut d'eux. Organigramme, c'est le fournisseur de Edison. Donc, euh, est-ce qu'il va y avoir un suivi là-dessus? Est-ce qu'il y avoir des baisses de prix avec Edison? Toujours, toujours disponible. Euh, tous leurs produits à Edison, sont disponibles soit en succursale, soit en ligne. Donc, vraiment, il n'y a pas de rupture de stock Donc, euh, danse de fraise, euh, très agréable. Thèse très, très agréable. Euh, il n'y a pas de caniophilène, je me répète. Donc... Euh, J'aurais peut-être aimé que la, le goût de fraise soit plus prononcé. Je ne goûte pas la fraise plus que ça, mais c'est sucré et fruité. Donc, euh, je vais donner la date de passage 6.5. 6.5, euh, l'humidité n'est pas là, pourtant avec un boost. Euh, si l'humidité avait été là, peut-être j'aurais donné 7. Euh, le produit à 27$, 28$, peut-être j'aurais donné un 7.5. Euh, le goût de fraise, si j'avais eu le goût de fraise plus prononcé, J'aurais donné un, un, un 8, vous comprenez, des petits points 5 de plus. Mais là, à un moment donné, il goûte pas à fraise. Euh, L'humidité n'est pas là. Euh, un produit à 30$, là, écoute, écoute, écoute, ça, ça perd des points, là. Ça perd des points, OK? Le produit est bon. Il est trop dispendieux L'humidité n'est pas là. Manque de goût. Donc, euh, avec danse de fraise, euh, on y va avec un 6.5. Euh, légèrement, là, euh, plus haut que la note de passage, qui est de 6 sur 10. Donne un pouce à la vidéo. De cette façon, YouTube va pouvoir partager ma vidéo à plusieurs personnes. Sois présent à la prochaine vidéo. On va faire le tirage du T-shirt. C'est vraiment là, le prochain, prochain là, euh, vidéo qu'on va faire. Tirage des 15 participants. Euh, Qu'on va répéter, hein, pour le bien de la cause. Euh, Dude, Max. QC, Bob Marley. L'Évêque, 4823, Don, Max. Nympho, Weed, 420. elise euh, Time for 25. Beauregard, Yannick. Yves Lachance. Ghost, R1. de QC. Sha Shen AQ Yannick Rabouin smae -E 00 Foxy de 1240 et le 15e participant qu'on va tirer euh, est Danny Girardeau. Encore merci à Gagne de Joliette, encore merci à Oji Pop officiel. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Merci vraiment les boys. Merci à tout le monde. Merci au Sweet Alan Skunk euh, de Dominique. Merci à toute la gang. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.